When I was 16, my father said, you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made. Just going home. Have a late play show. Don't want to meet me at home. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas parlé face à la caméra comme ça. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo tant attendue de mon projet compagnon, donc Scoot. Alors déjà tout d'abord, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Pauline, j'ai 20 ans, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je parle de plein de sujets différents, que ce soit la vie étudiante, parfois ma vie chez les scouts aussi, et mes passions en règle générale. Donc si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les scouts, donc vous mettrez la playlist en barre d'infos et dans le petit i. Comme ça, si vous avez envie de pas vous spoiler, et de regarder les vidéos qui datent de ces dernières années avant, vous pouvez. Aujourd'hui je reviens en face cam mais ce sera en grande partie un vlog cette vidéo, juste je pouvais pas vous balancer les images comme ça sans explication parce que j'ai pas énormément donné d'explications là-bas vu qu'on était un peu dans le rush à chaque fois et que euh, pour moi ce projet il est hyper important et c'est un projet qui a été construit sur 3 ans donc pour moi c'était évident de vous expliquer le contexte, ce qu'on avait fait et tout et entre temps je vais coller euh, des petites images vous parler un peu de l'historique de Saint-Martin j'espère que vous aimerez ce format. Si vous aimez n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo je sais que les vidéos sur les scouts au début c'est vraiment pas les vidéos les plus répertoriées sur youtube et surtout il y a peu de gens de ma communauté je pense qui sont scouts et qui regardent mais à chaque fois c'est un truc de malade comment euh, les scouts donnent de la force Genre, je me souviens l'année dernière il y avait quelqu'un qui avait partagé ma vidéo sur ça que le scout et c'était incroyable genre toute la force que j'avais eue après et tous les gens qui m'avaient envoyé des DM des scouts et tout donc voilà merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui sont pas scouts et qui regardent quand même et qui sont intéressées parce que c'est trop bien Aujourd'hui j'ai 20 ans, donc pour ceux qui connaissent un peu les scouts, euh, si vous avez fait le calcul, vous avez peut-être capté que j'ai fait mon projet en 3 ans et pas en 2 ans. J'ai commencé les scouts très jeunes, donc j'avais 11 ans ou 10 ans. J'ai commencé au Farfadé, euh, après j'ai été Jeannette, après j'ai été bleue. après j'ai été Rouge, donc c'est les unités pour ceux qui sont pas scouts. J'ai été chef, hein, j'ai passé mon BAFA et euh, j'ai quand même été compas. De base, notre projet était euh, d'aller dans une école au Laos, on était en contact avec eux depuis euh, un an. Ce n'était pas un gros organisme parce qu'on voulait vraiment éviter de passer par des gros organismes. Le but, c'est euh, de construire un projet avec l'association, c'est pas forcément d'être juste des mains en plus, parce que ça, je pense que dans ces cas-là, vaut mieux envoyer de l'argent à l'association. Je trouve que les scouts encadrent très bien, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un projet derrière, tu es vraiment encadré pendant tes années scouts, et on te guide vraiment pour... Euh, proposer quelque chose en plus à Lasso et pas juste venir aider comme je le disais. Donc évidemment avec le Covid ça n'a pas été facile. La question s'est posée de conserver le Laos mais on a vite décid... enfin réalisé que ce ne serait pas possible déjà parce qu'il y avait des alertes à attentats et ensuite parce qu'on savait très bien que le Covid ne serait pas entièrement fini. Ça a été vraiment un an de grosses réflexions. On a décidé de contacter plutôt les territoires d'outre-mer parce qu'on s'est dit niveau Covid ce sera sans doute plus simple et on a contacté des réserves naturelles parce que au tout début de nos années compas on s'était donné deux axes l'axe de l'enfance, l'éducation et l'axe de l'environnement et on s'est dit, voilà, c'est pas réalisable avec le Covid, l'éducation, parce que ce sera vraiment compliqué, les Covid dans les écoles. Et il y a une réserve naturelle qui nous a répondu direct, et ça se voyait vraiment, c'était des gens passionnés, et pour nous ça a été évident qu'on allait continuer avec eux. C'était la réserve naturelle de Saint-Martin, je connaissais pas Saint-Martin non plus, mais c'est une île euh, bah, d'outre-mer, dans les Caraïbes, qui est divisée entre la partie française et la partie hollandaise, donc nous on comptait partir en partie française. Vous en avez peut-être entendu parler lors euh, bah, du cyclone Irma, donc en 2008, si je dis pas de bêtises, qui a vraiment euh, dévasté l'île et j'en reparlerai après et donc nous le but c'était d'aller sur place et euh, de réaliser un documentaire sur la réserve le documentaire est quasi fini je l'ai monté, j'en peux plus on restait donc trois semaines là-bas avec euh, ce projet là on est encadré par deux personnes de la réserve en majorité qui ont vraiment été adorables je vous propose de visionner donc euh, les premières images de notre arrivée à Saint-Martin Nous sommes partis euh, ce matin et les pièces sont bloquées à cause de leur passeport. Ouais. Voilà, et nous on mange petit café. Et ton nom Je ne le dis pas. C'est des histoires que tu t'inventes. Là il est quelle heure Il doit être 8h et quelques h et quart. 8 h on s'apprête à faire l'activité du matin, notre première activité du séjour, qui est, oh comme Anne l'indique, de trier les poissons, donc on ne sait pas trop encore en quoi ça consiste, dans quoi on va baigner et tout ça, mais là on attend la, la dame de l'association. On est venu à pied jusqu'ici, donc on a dû traverser toute la montagne. Donc maintenant je vais vous parler des activités avec La Réserve qui ont commencé dès notre deuxième jour. Comme je vous le disais, il y avait la réalisation d'un documentaire mais on n'allait pas juste les suivre pendant genre trois semaines, ça aurait été trop bizarre. Donc on a vraiment vécu un peu le quotidien de la réserve. Il y avait tout d'abord le tri des poissons, comme vous allez le voir, qui avait pour but de voir si Saint-Martin possédait des mérous géants et des mérous de Nassau. Et donc le but final, s'ils si étaient présents sur l'île et si on en répertoriait, serait d'interdire leur pêche et de promouvoir, on va dire, leur sécurité. On a aussi fait du nettoyage de plages, parce qu'il y a vraiment énormément de déchets partout sur les plages de Saint-Martin. On a aussi fait des comptages de pattes de tortues, euh, on a aussi regardé avec la réserve euh, par rapport aux espèces qui étaient présentes Donc par exemple des requins euh, J'ai nagé avec un requin, enfin j'ai vu un bébé requin genre à 10 mètres de moi Enfin c'était incroyable Je vous propose de débriefer après et de vous montrer les images maintenant Parce que je pense que vous en avez marre que je parle Alors allez. on se retrouve, on est sur le port de la Marina On attend euh, les gens de la réserve pour, euh, pour aller sur la mer Parce que là on va atteindre Tamar en fait On va compter sur la route les requins juvéniles Tamar c'est une île Oui voilà c'est une île et après, sur l'île, on va devoir compter les traces de tortues pour savoir les pondeuses. Pour savoir combien il y a de tortues pondeuses et euh, savoir, euh, estimer le nombre de bébés tortues qu'il pourrait y avoir cette année euh, en cette saison de pondues. Il y en a plein des filles désir. Faut pas le dire, mais c'était court, faut pas l'écrire, ça pue l'amour, ça sert à rien. Pourquoi courir Il y en a plein de filles désir. Ce que tu touches, tu le détruis. Mon corps se couche sur ton ennui. J'ai fait l'impasse sur les mots doux, comme une terrasse en plein mois d'eau. Fais pas semblant car je le sais. Tu ne m'aimes que parce que je te hais. Mais c'est pas grave, tant pis. Je prendrai un taxi. les activités avec la réserve étaient vraiment trop cool, le seul bémol et c'était pas du tout de leur faute et c'était justement trop bien qu'on ait pu découvrir la vérité derrière tout ça et c'est pour ça que c'est important pour moi de vous parler et de vous raconter cette histoire parce que quand tu vois des projets à l'étranger souvent t'as l'impression que tout est beau, tout est rose il y avait beaucoup de jours où on n'avait pas forcément grand chose à faire, pourquoi Parce que il y a le climat qui joue énormément sur les activités de la réserve et donc euh, on avait des sorties en mer de prévues par exemple à 5h du matin et le soir et toutes ces sorties ont été annulées mais pas que pour nous, pour la réserve en règle générale parce qu'il y avait des alertes d'ouragan et de tempête et donc il y a eu des jours, il y a eu un ou deux jours où on a vraiment stressé pour moi le documentaire c'est vraiment le truc qui a complété ça parce que ça nous a permis de l'histoire de Saint-Martin, de rentabiliser aussi les temps libres qu'on avait un peu plus que prévu pour euh, filmer des plans, essayer de faire des recherches, commencer à dérocher, et c'était vraiment génial, euh, j'espère pouvoir vous le partager. Mais nous avons aussi profité de euh, bah, notre visite là-bas pour euh, réaliser des temps en équipe. Et euh, des temps de découverte ça fait partie aussi du projet Compa, et encore plus dans notre projet parce que ça nous permettait de filmer et tout côté aller à la plage et tout c'est quelque chose qui est hyper culturel je pense là bas dans le sens où il fait très très chaud le soleil se couche tôt donc euh, l'après midi en début d'après midi par exemple euh, tu pouvais clairement pas travailler et donc euh, bah, dans ces cas là quand on était pas loin on allait à la plage on a découvert vraiment plein de choses on a aussi découvert des trucs un peu plus étonnants dans le sens où euh, avec euh, Irma, le Covid et tout. Euh, on s'est vraiment rendu compte de la vérité derrière un peu les plages paradisiaques, c'est-à-dire qu'il y a encore des plages très paradisiaques, mais il y a aussi des plages remplies de sargasses. N'hésitez euh, pas à vous renseigner, parce que j'ai peur de dire des bêtises et de pas être assez précise en vous expliquant ce que c'est, mais ça résulte euh, bah, du réchauffement climatique, et c'est des algues qui sont toxiques et qui envahissent les plages, et ça coûte très très cher, et c'est pas forcément hyper facile de euh, les nettoyer et de les enlever, donc il y en avait beaucoup aussi, euh, néanmoins j'ai filmé plein de plans, de ces moments de découverte euh, de, de tout ce qu'on a essayé de faire, et voilà j'ai juste envie de vous montrer ces temps équipe qui sont aussi euh, importants et ces petits moments de vie que j'ai filmé donc euh, let's go Nous sommes à saint barth pour la dernière journée, j'ai failli vomir sur le bateau. Ah oui ouais. Et euh, voilà, apparemment c'est très mignon, c'est la réserve qui nous a conseillé d'y aller. Donc c'est vrai que c'est très beau, es. c'est très mignon. Un peu nuageux, mais mmh. euh, c'est vraiment bon. même bon. Bon. bon. Je veux profiter des gens que j'aime. Je veux prendre le temps avant que le temps prenne et m'emmène. J'ai des centaines de trucs sur le feu. Moi je vois juste que je veux quand même. C'était vraiment super beau, on a essayé de faire au max toute l'île, euh, de pas juste rester cantonné à la plage la plus proche, sachant que nous on n'était pas du tout dans un bord de plage, enfin fallait marcher assez longtemps. On a aussi euh, vécu des moments en équipe, on a refait nos promesses donc qui sont ce que tu fais en première année. C'était assez cool, je vais peut-être vous mettre un petit extrait parce que je trouve ça cool de vous montrer aussi ces moments-là. J'ai je une pas allé pisser pendant si. nos promesses la première fois j'avais super envie <rire> Moi j'aime pas Pauline faire ça. Ton... On, est je à, on est à on était plein d'ardeur. Pauline. Pauline est une enfin, est que, finalement mari qui Pensant que les louveteaux consistaient à élever des loups <rire> <Marie, moi. rire> Donc comme vous avez pu le constater, c'était une expérience très enrichissante. Ça n'a pas été une expérience facile, alors je vais pas vous mentir euh, pendant 3 ans. C'est compliqué, c'est compliqué de garder espoir, c'est compliqué de bosser à 6, 6 filles en plus. Si je peux vous donner un conseil, si vous préparez un projet combat, c'est de pas forcément s'embarquer dans un truc trop gros, alors je sais que nous on a fait un gros truc et que voilà, mais parfois t'as pas le temps, t'as pas les moyens nécessaires, t'as pas non plus forcément la motivation, et c'est pas grave hein. enfin t'as d'autres priorités dans la vie pour... Euh... Faire un projet aussi loin et aussi ambitieux et tu peux très bien faire un truc très bien en France. On nous l'avait dit, hein, je, on en avait conscience, hein, ou euh, en Europe. C'est pas forcément ce qu'on a fait, <rire> encore une fois, enfin c'était en France, mais c'était quand même très loin. Mais malgré tout, ça a été énormément de sacrifices, euh, moi ça m'a mis mal plein de fois. enfin Même si je retiens énormément de positifs de cette expérience, je retiens pas que du positif. Je suis hyper contente que sur place ce soit bien passé, que l'association ait été aussi gentille et aussi bienveillante. et et vraiment voulu nous apprendre des choses et je pense que voilà c'est un truc mutuel et c'était génial et je souhaite ça à tous les compagnons et tous les gens qui font de l'associatif de manière générale j'espère que j'ai pas trop parlé dans cette vidéo mais je me voyais vraiment mal juste vous publier des, des vidéos comme ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu touchés chez Scoot que dès que tu dis quelque chose ça va être repris ou déformé ou critiqué et je m'y attends, je sais à quoi je m'expose en postant cette vidéo. Mais tout ça pour vous dire que si vous souhaitez visiter Saint-Martin, le truc que j'ai retenu c'est... Euh, essayez de découvrir toute l'île de manière générale, pas que les soirées et tout comme ça, même si ça doit être très cool, on n'en a pas fait mais ça doit être très bien, essayez vraiment de respecter quand vous voyagez euh, le territoire où vous allez, de vous renseigner parce qu'il y avait tellement de trucs dont j'étais pas au courant euh, sur les zones de la réserve naturelle il euh, y a tellement de d'informations qu'on n'a pas forcément en tant que touriste, et il faut aller les chercher euh, voilà c'est important quand vous voyagez d'être au courant, même euh, en France et c'est vraiment pas moralisateur ce que je dis c'est juste que faut qu'on je pense que quand on a les moyens et la chance de pouvoir voyager, il faut essayer d'utiliser notre contribution personnelle comme quelque chose de positif. Euh en essayant de, de respecter encore une fois euh, l'endroit où on va. Si vous avez les moindres questions sur mon projet, les moindres doutes, les moindres inquiétudes, je sais encore une fois que ce n'était pas le projet parfait, que beaucoup de scouts trouveront des trucs à redire dessus, mais rien n'est parfait dans la vie. je pense qu'il faut faire le maximum, et j'espère vous avoir peut-être donné euh, un peu de motivation pour... Euh, Allez au bout de vos projets, que ce soit scout ou autre. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne, à me dire bah, pourquoi pas si vous êtes scout, même si vous n'êtes pas scout. Enfin, vraiment à, à échanger, parce que je trouve que mes vidéos scout, c'est celles sur lesquelles il y a plus d'échanges en commentaires et j'adore ça. Je vous fais des gros bisous.